la pose la première pierre d'un complexe sportif multifonctionnel pour les jeunes. Le directeur général de l'APICS, pour cette belle idée d'associer dans le projet du terre la mise en place des infrastructures destinées aux femmes et aux jeunes. Ça montre et ça démontre encore une fois la vision de Son Excellence, le président Macky Sall. Il a été toujours d'actualité de résoudre ce problème infrastructurel du transport. Il a pensé à innover à travers l'installation du terre au Sénégal. Mais au-delà de ce transport, le grand visionnaire, le président Macky Sall, a eu également la belle idée de combiner tous ces projets en y mettant des projets d'impact social, des projets d'impact économique. Non seulement en résoudre le projet d'infrastructure de, de transport, mais en y mettant également des projets d'impact social, tels que le projet multifonctionnel pour les jeunes et également les maisons des femmes. Moi, merci à la population de Barnier d'avoir compris que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est pour l'impact social des populations. C'est ça le rôle d'un maire, c'est d'accompagner les projets de l'État.